coucou bonjour <rire> bonjour je ne réponds pas pourquoi je te dis bonjour oui mais c'est parce que tu sais que je veux te dire de t'abonner à ma chaîne si c'est pour ça là il faut savoir que c'est ce que je veux te dire aujourd'hui là je ne suis pas encore prêt pour te faire la vidéo mais s'il te plaît il faut t'abonner à la chaîne il faut voir toi va voir va, va, va. J'ai 16 abonnés. Je vous ai fait quoi les amis? Toi qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi. Et je vais mettre la vidéo en ligne tout de suite pour toi. Tu as compris? Merci beaucoup. Tu es comme ça. C'est tout ce que je veux te demander ce matin. Merci.